Après avoir traversé le lac de Monténard depuis très fort, en bateau, nous commençons notre randonnée. Rapidement, nous arrivons à la passerelle itimalayenne du drac. Et la voilà, la passerelle, oui. Eh bien, nous ne sommes pas seuls. Hein. Oui, on se croirait un peu sur un bateau. Ben, 200 mètres de long, c'est normal que ça, ça tremble comme un peu, ça. Hein. Oui, ça tangue un peu. Alors tu comprends que par grand vent, ce oui. soit interdit. Les paysages sont magnifiques. Le lac s'étire sur plus de 20 km et se trouve à 500 mètres d'altitude. Il est né de la retenue d'un barrage EDF inauguré en 1962. Profitons d'un pique-nique sur la rive du lac et remontons vers le sentier pour atteindre la passerelle des monts. Une boucle d'un peu plus de 13 km pour une jolie randonnée.